Et bonjour à tous les amis c'est Je sur Monster Mobius peut... sur OBS et je viens sur le jeu pour donner un Donc il n'y aura pas les musiques du jeu, mais euh, tu vois, Donc on, on dire euh, beaucoup de fois Donc, je parlerai pas comme ça je parlerai pas et je ouais. comme ça je parlerai pas euh, voilà je pars très, très bien ça, je pourrais plus faire ça ouais, je veux dire voilà Donc, vous regardez regarder ça oui a pas enregistré OBS mais vous avez vu j'ai un logiciel du montage euh, je pourrais faire des autres trucs vous inquiétez pas ça va marcher ouais. euh, parce que je pense de euh, l'art veux... ah, je sais pas pourquoi Ah, c'est bizarre que ça on entend cette chanson parce qu'elle est trop belle la chanson de l'événement Et voilà un truc est ce que sonic garde son beau cul pour... on va rappendre ce que j'ai bien entendu c'est un clinique point V. point Ah, ah, ah. <rire> c'est plus bien que moi. Donc, oui, d'ailleurs, il n'y a pas de musique, mais c'est bizarre parce que dans le dossier du jeu, il y a des musiques. Donc là, il y a une thèse. je, demande... Ah, a, a, je me demande où il est, Sonic. Il va venir tout à l'heure. Oh. Quoi des... des animaux morts Mais qu'est-ce qui s'est qu arrivé <rire> Attends, ça me dit quelque chose dans la tête. Quand ça, ça me dit quelque chose dans la tête. t'es bizarre. Hey. Sonic! Oh mon dieu, je suis content de te voir. Euh, Sonic? Non, ce n'est pas celui. Salut, Thèse. Tu veux jouer avec moi Il n'y a pas la voix, est normal. I'm <rire> sick. Oui, derrière, des euh, trucs sont dans le dossier. Ça, je, je ne comprends pas. Descends. Il euh, y avait Sonic J'ai passé si la musique mais je mettrai en description. Oh, en description. Ouais, je pense que là en a Ouah j'étais rapide oh Sonic n'a pas eu le temps de rattraper Newcastle 40 our way Ok, je peux pas courir Là ah, j'ai en train de courir mon peut jouer aussi Knuckles Ok Je pense qu'on peut jouer ça C'est des Ah non, c'est le biais. C'est le euh... Sonic et Knuckles. Par contre, on est dans Sonic 1. Et Knuckles est dans Sonic 1. On est dans Sonic, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, c'est le méchant. C'est un peu On est dans Sonic 1. Alors on voit des mains quand même. Bon, il peut nous servir quand même. Contre Sonic. C'est un grand voilà. C'est ce que c'est. Aidez-moi! une perte de temps! j'ai mes Ça sert à rien, les ados! Ça rien, on d'un coup! Je on peut pas y jouer! Euh, ok, on arrive, tout va bien. Okay. Voilà. On va y arriver. Oui. On va y arriver. Ici, sur rank, avec oui, on a réussi les deux personnages et c'est la fin de la démo. reste, pour, reste entrer entrée pour quitter. Et bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on peut jouer Thes et Knuckles. Pour l'instant on peut pas jouer Eggman. Donc euh, j'arrête que la suite sort. Parce qu'en vrai elle a l'air bien sur fin de game. Malgré qu'il qui a pas mis de musique. Euh, y a, y a, y a, Yeah. 1, 2, Il y a de l'idée, et donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien, mais que je peux enregistrer sans utiliser OBS. Ce cool. Donc, passe attention à toi sur regarder cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao, bisous.